Wesh wesh les amis Alors dans cette vidéo on va revenir sur un scandale qui indigne toutes les familles politiques Il s'agit de la privatisation des barrages hydroélectriques Alors ce truc là, c'est comme les autoroutes, c'est une poule aux œufs d'or Dites-vous que les barrages, bah comme les autoroutes, ça coûte très cher à l'investissement Et l'investissement il a été fait par l'État, c'est-à-dire par l'argent des citoyens Et maintenant comme c'est amorti, ça rapporte des bénéfices Et ces bénéfices, parce que la Commission Européenne l'exige, et eh ben on va les filer en grande partie au privé Et ce qu'il y a de vraiment scandaleux dans cette histoire de privatisation des barrages c'est que on est le seul pays européen à accepter de privatiser ces grands investissements qui ont réalisé, qui ont été réalisés à fond public. D'abord il y a un truc à comprendre c'est que les barrages ça sert pas qu'à créer des lacs où on peut barboter l'été, hein. non c'est pas ça. Les barrages ça sert d'abord à produire de l'électricité et en France ça produit un paquet d'électricité. Il y a 12% de toute l'électricité qu'on consomme qui est produite dans les barrages. C'est la deuxième source de production d'électricité après le nucléaire et c'est la moitié de nos énergies renouvelables qui vient des barrages et en gros le barrage, ça coûte très cher à produire, parce qu'il faut mettre plein de béton, dites-vous que le plus grand barrage de France à sa base, c'est plus de 500 mètres d'épaisseur, du coup ça coûte très cher à produire, mais une fois que c'est produit et que c'est payé, qu'on a construit notre barrage, et bien après l'électricité est très très peu chère, il y a juste à attendre que l'eau elle tombe le long de turbines, du coup c'est très peu cher. Et là c'est tellement peu cher que EDF, comme on a rentabilisé l'essentiel de nos barrages, puisqu'on les a construits dans les années 50 ou 70 pour l'essentiel, comme on les a rentabilisés EDF arrive à dégager un surplus, de plus d'un milliard d'euros par an. Et ça, ce surplus, c'est dans la poche d'EDF et comme EDF est à 85% une entreprise publique, et ben cet argent il revient dans la poche de l'État c'est-à-dire dans le pot commun, ou sous la forme de dividendes, ou sous la forme de baisse de tarifs. Du coup, c'est de l'argent qui nous appartient parce que nous, le public, l'État on a réalisé les gros investissements pour construire ces barrages. Et quand on vous dit que ça rapporte plus d'un milliard par an, dites-vous que c'est la même chose que, euh, que les autoroutes, parce que chaque année, les sociétés autoroutières, sur toute la France, hein, sur l'ensemble du territoire, ils arrivent à reverser 1,5 milliard de dividendes aux actionnaires. Et ben les barrages, c'est la même poule aux œufs d'or, chaque année ça reverse 1,25 milliard à l'EDF et donc à l'État. Du coup, c'est méga important. Et ces barrages-là, la Commission européenne nous demande de les privatiser. Bah, pourquoi la Commission européenne exige cette privatisation bah, c'est au nom d'un principe politique qui est gravé dans le marbre des traités européens, qui est celui de la concurrence libre et non faussée. Et ça, au nom de ce principe, la Commission européenne elle regarde tous les monopoles publics et elle veut, elle exige une ouverture à la concurrence. Elle a fait ça pour la poste, les transports, la, en ce moment la SNCF, et elle exige aussi des barrages. Donc du coup, elle l'exige même quand l'État a mis tous les investissements au départ. Et là, ce qu'il y a de particulier avec les barrages, c'est que dans toute l'Union Européenne, la France est le seul et unique pays qui a accepté de se soumettre à l'exigence de la Commission Européenne. Par exemple, l'Allemagne, en 2011, il y avait une négociation avec la Commission et l'Allemagne a réussi à obtenir que le service de l'eau, tout ce qui se passait autour de l'eau et donc les barrages bah, devait être sorti des règles européennes du droit de la concurrence. Du coup il euh, y, y avait moyen de négocier mais en France on s'est couché et on a accepté de privatiser les barrages et ça, ça s'est fait en plusieurs temps. D'abord en 2011 quand l'Allemagne était dans la négociation bah, la France aurait aussi pu négocier de sortir les barrages et le service de l'eau de, de, des droits à la concurrence mais Sarkozy et son gouvernement ne l'a pas fait donc en 2011, première occasion manquée la deuxième occasion manquée c'est en 2015, on a fait la loi sur la transition énergétique. Ça c'était pendant Hollande. Et à ce moment-là, eh ben, l'Assemblée nationale disposait d'un rapport sur le, les barrages. Un rapport fait pour, euh, rédigé par des députés à la fois de l'UMP et du PS. Et ce rapport, eh ben, il disait, bah non, faut absolument pas privatiser les barrages, ça a coûté très cher bah, aux citoyens français, maintenant c'est payé, ça rapporte beaucoup d'argent, et ils ont donné plein plein plein d'autres solutions qui sont compatibles avec le droit de l'Union Européenne pour éviter de privatiser les barrages. » qu'en en 2015, on avait tous les outils pour dire non non la commission on touche pas au barrage. Mais mais mais mais et ben les députés socialistes euh, l'idée par euh, Bercy et donc Emmanuel Macron qui était au ministre de l'économie et des finances, les députés PS ont été obligés de d'inscrire dans la loi de transition énergétique que les barrages allaient être ouverts à la concurrence. Donc en 2015, on aurait pu résister, on a choisi de céder. Dans les prochaines années, il y a l'exploitation de 150 barrages qui va être ouverte à la concurrence. Alors on sait pas exactement qui va les racheter, combien seront privatisés et quels groupes privés vont empocher la mise ça on sait pas, mais depuis février 2018 là depuis tout récemment on sait un truc, et ça c'est Macron qui l'a décidé Macron il a décidé que sur ces 150 barrages qui allaient être ouverts à la concurrence eh ben EDF ne pourrait pas postuler à plus de 60% d'entre eux et ça ça veut dire un truc, et ce truc là faut bien le comprendre, c'est à dire que même si EDF, entreprise publique propose des contrats moins chers plus sûrs, avec plus de monde, plus efficace et infiniment mieux que la concurrence, et ben bah même si EDF propose mieux, il y a 40% de ces 150 barrages qui vont lui échapper. Pourquoi ils vont lui échapper bah, Parce que c'est le droit de la concurrence et qu'il faut casser les monopoles publics. Ça, c'est la décision que Macron vient de prendre en février 2018. Et quels sont les types d'entreprises qui pourraient rafler la mise Et bien, bah, il y a deux grands cas de figure. Y a le premier, c'est euh, bah, des multinationales de l'énergie européenne ou mondiale. Et là, ce serait marrant, hein, parce qu'il y en a d'un peu tous les pays qui pourraient acheter des parts de nos barrages français à nous, mais il n'y a pas de réciprocité, nous EDF peut pas aller acheter les barrages de l'Allemagne ou de la Suède, donc ça c'est le premier cas de figure ce serait des multinationales de l'énergie européenne ou autre, et là ça pose le problème de la réciprocité, et l'autre cas de figure c'est si c'est des grandes entreprises privées françaises et là il y a une source proche du dossier d'après ce que dit l'article qui montre que ça pourrait être Total qui rachèterait les barrages, et là c'est méga ironique parce que quand même, c'est nous les citoyens français qui avons fait les investissements pour les barrages, les barrages c'est de l'énergie hydraulique, euh, renouvelable non, non polluante, c'est parfait chez parfait. Et à qui on va vendre les barrages À une des entreprises les plus polluantes de France, Total. Et ça, ça s'appelle du greenwashing. Parce que Total, qui nous vend euh, du pétrole, du gaz et tout ce que vous voulez, bah elle pourra dire euh, bah, moi, ça va, dans mon bilan carbone j'ai aussi des énergies renouvelables, j'ai aussi les barrages. Et ça, ce sera offert par qui Et bah gracieusement par euh, notre gouvernement et l'Union Européenne qui ont demandé la privatisation des barrages. Donc récapitulons cette histoire. Les barrages, ça a coûté très cher. On a payé, nous, autres citoyens très chers pour avoir des barrages. Maintenant, ça fait de la bonne électricité toute pas chère et ça nous rapporte même 1,25 milliard 25 chaque année. Ça, ces barrages qu'on a payés nous et qui nous rapportent de l'argent, la Commission Européenne, au nom du dogme de la concurrence libre et non faussée, elle aimerait qu'on le file au privé. Alors ça, c'est tellement absurde que tous les autres pays européens ont refusé. On vous a parlé de l'exemple de l'Allemagne qui a refusé de privatiser ses barrages, mais c'est pareil pour la Suède, la Slovénie et tous les autres pays européens. Il n'y a que nous qui acceptons de les privatiser. Donc, quand vous entendez Macron dire euh, l'Europe nous impose de privatiser les barrages, il ment, c'est de sa responsabilité et avant lui celle de Hollande et de Sarkozy donc c'est de la responsabilité de Macron de privatiser nos barrages, on pourrait les sauver, c'est très simple, il n'y a qu'à faire comme on fait les Allemands, les Slovènes, les Suédois etc, il y a qu'à les imiter donc partagez absolument cette vidéo pour sauver nos barrages parce qu'on les a payés, ils nous rapportent de l'argent, exactement le même argent que les autoroutes, il n'y a aucune raison de les donner au privé, donc partagez cette vidéo pour sauver nos barrages et bien faire comprendre que c'est pas l'UE qui nous impose, c'est Macron qui se soumet. Ciao les copains, on se revoit vite.